J'ai pas de slides parce que j'ai eu le temps. En train, c'était pour vraiment faire des slides. Donc, j'ai, euh, comme Michael vous l'a peut-être dit, j'ai commencé le, le module de chat okay, donc, euh, pour permettre de euh, poursuivre Slack et mettre, euh, mettre le, chat, le chat dans, dans OpenPass. Donc, ce que j'ai fait, euh, de façon mieux avec les slides, effectivement, c'est que j'ai euh, repris le, le style que Jérémy m'a envoyé. Dernier, en fait, je suis connecté en tant que ça c'est moi, donc là il y a des, des messages qui sont, pour moi il n'y a pas de persistance C'est des mots qui me sont envoyés, par... enfin c'est moqué au niveau du front-end euh, Pareil là je suis connecté avec un autre utilisateur okay. Juste pour voir que ça marche, donc je vais faire... Coucou. Au revoir. Coucou. C'est pas mal déjà. On applaudit là. Oui. Je vais rentrer dans les détails techniques après. Mais ce qu'on a fait, quand je suis arrivé, c'est qu'on a rajouté le truc à la slack. On n'est pas très bon en HTML, donc si on fait... Coucou aussi, si je me dépêche, alors que l'autre est typing. Oui. Coucou, est-ce que je peux scroller en même temps Typing, double typing. Donc comment ça marche Donc pour le moment, ce que j'ai fait, ça marche que euh, en WebSocket. Il y a un mec qui euh, peut faire une tape, envoie, tape pour envoyer un message. Je balance vers le serveur euh, un message euh, au bon format et euh, côté WebSocket au niveau serveur, je vais rebalancer à euh, tout le monde dans, dans le chat. Euh, donc il n'y a pas de persistance de message comme je disais tout à l'heure, donc ça c'est pas. On a déjà tout ce qu'il faut dans les RSE pour le faire, donc il n'y a pas, pas un gros challenge là-dessus. Euh, voilà, après il y a toutes les petites fonctionnalités qu'on peut imaginer, ce qui est vu dans On va avoir le même type de, de rendu. Euh, voilà, donc c'est juste une petite démo pour montrer ce que Ce que j'ai vous dans le train et puis pendant soir, ce week-end et dans au euh, niveau enfin, on en a pas parlé, mais donc, pour moi j'ai fait euh, beaucoup de transports euh, abstraits, donc j'ai plugé, euh, plugé un transport WebSocket. On peut imaginer faire un transport euh, pire de pire-to-pire voilà, si on en a l'envie si ou n'importe quoi. C'est totalement abstrait au niveau du, du client, il y a juste euh, un, un service à changer puis, euh, puis ça va continuer à marcher dans la même façon. Ouais. Voilà. Je pense qu'il persiste l'eau, le message Non. En fait, on sort tout le, dans le serveur, donc euh, dans le serveur, on a tout ce qu'il faut. On on, on, on sauve et puis on réutilise les activity, activity streams qu'on qu a déjà utilisé dans les communautés. Donc après, ça, ça, ça remarche, enfin, on a déjà tout ce qu'il faut mais, on est au niveau papier. Donc, normalement, il n'y a pas de souci pour... Et puis après, rajouter la recherche, etc. Chose qu'on n'a pas pour le moment dans les communautés, mais on peut très facilement rajouter la recherche. Avec ce que j'ai fait dans, dans mon travail sur Docker, là, on peut facilement plugger, aller indexer des, des documents dans Elasticsearch en rajoutant deux lignes de code. Merci. Très bien.